Ben pour euh, défendre euh, la retraite et euh, euh, par rapport au fait qu'on euh, on dit qu'on est des privilégiés, mais on, on a euh, travaillé toute notre vie et puis on continue à nous enlever des euh, des, des, comment, des moyens. Euh, on fait, plus ça on dit qu'on nous enlève euh, qu'on a suffisamment, mais il euh, y a des gens qui meurent en EHPAD. Et on nous a on nous a abandonné. Bien sûr que ça me fait peur. Euh, euh, comment comment voulez-vous, euh, avec le montant euh, des pensions, comment voulez-vous qu'on puisse réussir euh, à, à être euh, accompagné en EHPAD On ne peut pas. Et nos enfants, avec euh, les problèmes qu'il y a actuellement sur l'emploi. Moi, j'ai un fils qui, qui vient d'avoir son DUT. Il voulait une alternance. Il n'arrive pas à en trouver avec la Covid. Comment, comment je pourrais euh, aller en EHPAD si j'en ai si si je ne peux plus être autonome, je ne pourrai pas avec ma, petite, avec ma petite retraite. Et mon fils ne pourra pas m'aider puisqu'il est toujours en recherche d'emploi et on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra trouver du travail aussi. Donc il faut, il faut qu'on nous aide et, et euh, il ne faut pas qu'on nous oublie. Voilà. Parce qu'on a travaillé, euh, ce n'est pas, pas un luxe euh, de la retraite, c'est un droit puisqu'on a cotisé toute notre vie. Ben parce que, euh, voilà, faut, on s'est battu toute notre carrière et toute notre vie pour défendre les salaires, l'emploi. Aujourd'hui, il faut défendre les retraites. Je crois que ça fait partie euh, du mouvement syndical. Et après, ce n'est pas qu'une question individuelle d'avoir plus c'est une question que, voilà, il y a, y a des choses qui vont pas dans ce pays. Je suis parti euh, à 1400 et je suis aujourd'hui à 1400 et ça fait 8 ans que je suis. Euh, que je suis sorti de l'emploi donc il euh, n'y a pas d'évolution hein, sur les retraites euh, je crois qu'on a vu qu'il y avait quelques centimes là euh, ce mois ci qui, qui, est, qui sont arrivés après moi je pense que c'est euh, c'est plus une question de salaire euh, dans quand on travaille qui est, euh, qui est qui est en jeu puisque la retraite est, est dépendante aussi de Et je crois que la, la bataille est vraiment c'est sur les, les salaires et euh, faire en sorte que nos retraites suivent après derrière mais euh, si, tant qu'il n'y aura pas de réelle bataille sur les salaires et qu'ils ne monteront pas, les retraites vont rester euh, sans, sans bouger. Donc moi, j'ai travaillé pendant 30 ans, à la fois dans le privé et euh, à l'époque à EDF, donc dans le public quand c'était public, puis reprivé. Voilà, je suis à la retraite depuis 5 ans. Et étant donné que j'ai eu une carrière complète passant d'exécution à cadre, j'ai une retraite de 1 900 euros. Non, bah depuis 5 ans, il n'y a pratiquement pas de revalorisation. Hein. Je suis partie avec 1 900 euros, maintenant j'ai peut-être 1915, 915. tout cas, Ça me fait peur pour les jeunes. Moi, dans 10 ans, je ne serai peut-être plus là, donc... Euh... Mais je pense que pour les gens qui arrivent à la retraite maintenant, ça peut être très catastrophique. D'autant plus que moi, je n'ai pas à me plaindre sur mon montant de retraite. Mais dans ma famille et tout autour de moi, on est loin de ce montant-là. Et euh, avec une moyenne de 1000 euros maintenant, dans 10 ans, on crève. Hein ben pour moi, il faudrait déjà avoir un minimum vieillesse qui soit supérieur à ce qu'il est à l'heure actuelle. Et ensuite, revaloriser et pour ceux qui vont y arriver, maintenir le système actuel. Le système de points, pour moi, n'est pas viable. Tout ce que je demande, c'est que quel que soit le syndicat auquel on est syndiqué ou non syndiqué, qu'on bouge. Parce que si on ne bouge pas, il n'y aura rien qui va se passer. Je suis d'abord en pré-retraite amiante. Euh, depuis euh, 2013 euh, car je travaillais dans la euh, construction navale. Il y a de plus en plus de retraités qui sont en situation précaire et notre présence euh, proche, enfin euh, sur le parvis plutôt d'une euh, faculté, ben, montre surtout aussi notre euh, souhait de lien intergénérationnel. Alors, depuis euh, un an, enfin déjà le gouvernement, depuis plusieurs années, depuis qu'il est élu, euh, on ne peut pas dire que nos revendications ou la simple justice sociale a été entendue puisqu'il y avait auparavant, même avant 2017, des blocages de salaire, des blocages financiers, des pensions. On focalise plutôt sur les retraités, les gens qui n'ont pas d'emploi, plutôt que d'aller voir chez les actionnaires ou alors dans des paradis fixe, fiscaux où, où on sait, on sait qu'il y a des abus et on sait d'où vient l'argent et on sait qu'il y en a.